Europe 1 bonjour, santé pour la première fois en France, une association organisait hier en, en Ile-et-Vilaine la première journée d'action pour la reconnaissance de l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique, une maladie méconnue mais qui touche pourtant entre 150 et 300 000 personnes en France. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Raphaël. De quoi s'agit-il L'encéphalomyélite, c'est le nom savant de la fatigue chronique, c'est un syndrome, ça veut dire que ça regroupe plusieurs symptômes. La fatigue bien sûr, des troubles du sommeil, des douleurs spécifiques et puis un certain nombre de de problèmes neurologiques, de confusion, de perte de mémoire avec plein de choses dans ce syndrome, des troubles endocriniens, des troubles immunitaires, c'est une maladie qui est peu connue, qui touche plutôt les femmes que les hommes avec un sexe ratio qui est assez clairement établi malheureusement avec trois ou quatre femmes pour un homme touché et c'est une maladie qui n'était pas reconnue jusque dans les années 90 par l'Organisation Mondiale de la Santé et on n'a toujours pas trouvé de cause à cette maladie. Oui ça y est, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé la, la reconnaît, elle considère même cette maladie comme une maladie neurologique sévère. Pourquoi... Pourtant, en France, chez nous, la sécurité sociale ne reconnaît pas la pathologie. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à diagnostiquer, docteur C'est très compliqué à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas de cause réelle, il n'y a pas de lésion visible. Il y a beaucoup de... on peut confondre avec beaucoup d'autres maladies. Ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Il faut éliminer un trouble thyroïdien, il faut éliminer une mononucléose, une autre infection, une dépression nerveuse. Il n'y a pas de critère unanime. Vous savez, on vous fait une prise de sang, on vous dit bah là, il y a une infection. Bah là, n'est pas le cas. On peut vous faire toutes les prises de sang. Il n'y aura pas un marqueur ou un critère qui va dire c'est un syndrome de fatigue chronique, puis il faut bien le dire, les médecins sont peu sensibilisés finalement à faire, à faire ce diagnostic. Est-ce qu'il y a des traitements Là aussi, pas de cause, pas de traitement. Donc ça, c'est un des grands pans de la recherche, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maladie. Donc pour l'instant, ce sont des traitements uniquement symptomatiques, hygiène de vie, améliorer les troubles du sommeil, l'alimentation. On sait que l'activité physique a un rôle capital. Et puis après, au coup par coup, des médicaments contre la douleur quand il y a des douleurs, des antidépresseurs éventuellement pour les troubles du sommeil. Et en attendant d'avoir des explications, c'est vraiment parfois un parcours du combattant pour les patients. Merci Gérald, on vous retrouve tout à l'heure. 10h midi, vous serez aux côtés de Daphné Burki pour Bonjour la France sur Europe 1.